Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes trois objectifs photo préférés, mais du coup j'ai eu du mal à les départager, il y en avait peut-être un quatrième, donc du coup c'est pourquoi la vidéo s'appelle mes 3,5 objectifs photo préférés Alors voilà, euh, moi je vais parler euh, d'objectifs photo Fujifilm parce que je suis équipé chez Fujifilm avec le Fujifilm XT3 et le Fujifilm XH1 qui est en train de filmer actuellement. Du coup, euh, la focale est universelle, donc du coup, vous retrouverez forcément, selon la marque d'appareil photo que vous utilisez, la même focale ou l'équivalent. Je vais vous parler des objectifs photo que je préfère et que j'utilise, euh, et pourquoi, pour quel type de photo. Alors après, ce n'est pas euh, des types de photos euh, forcément qui seront, euh, qui, voudront, qui devront vous enfermer euh, dedans. Hein. Donc ce sera des types de photos qui sont conseillés avec ces tel ou tel type d'objectif. Après, c'est à vous de voir si vous voulez utiliser euh, cet objectif pour cette situation ou euh, évidemment pour une autre situation. Hein. Tout est faisable, il ne faut pas se cloisonner avec des règles euh, spécifiques. Mon objectif photo préféré, donc le numéro 1, c'est le Fujifilm 10-24. Donc pour moi, le Fujifilm 10-24, il correspond à la focale en plein format au 15 mm jusqu'à jusqu 36 mm. Parce qu'on multiplie par 1,5 sur capteur aps étant donné qu'il est plus petit. Donc si vous ne savez pas vraiment ce que c'est euh, capteur APS-C, capteur plein format, je vous invite à regarder le blog. Vous tapez capteur plein format, vous allez trouver un article euh, vous expliquant tout ça. Donc pourquoi j'utilise le 10-24 alors, moi, j'aime bien euh, tout ce qui est paysage, tout ce qui est architecture, euh, photographie de rue. Donc, je trouve qu'avec le design 4, on peut faire un peu de tout, en fait. On peut faire un peu de tout et qu'il est assez polyvalent. Donc, du coup, si je veux l'embarquer en vacances, faire euh, des photos de plage, faire euh, des photos de, de rue dans la ville et tout ça, je trouve que c'est un objectif euh, qui est assez intéressant et du coup, à 10 mm, ça me permet d'avoir assez de recul pour jouer avec les lignes de perspective. Je trouve ça super intéressant. Après, en architecture, il est intéressant, mais il faut faire attention aux déformations. Si vous cadrez un peu trop près, ça aura tendance à déformer le monument parce que c'est un objectif qui va cadrer large. Si vous êtes trop près euh, du monument, par exemple, euh, si vous cadrez un petit peu légèrement vers le haut, il va avoir tendance à faire monter les lignes du monument que vous allez vous essayer de photographier. Et si vous cadrez vers le bas, il va avoir tendance à, euh, à tirer les lignes vers le bas, en fait, tout simplement. Donc du coup, il va falloir faire gaffe à ça euh, pour ce type d'objectif. Après, euh, ça, c'est vraiment, si vous êtes aussi assez proche euh, du monument, vous cadrez assez proche, vous, avoir, vous allez avoir des lignes de fuite qui partent vers le haut. Après, ça dépend de la créativité que vous avez avec votre appareil photo. J'ai envie de dire, franchement, euh, si votre but, c'est pas de photographier spécialement le monument de la manière la plus fidèle possible, après, faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne des conseils par rapport à moi, à ce que j'utilise. Cet objectif-là, objectif il me permet de, de, de prendre des photos dans diverses situations. Et je trouve que c'est mon objectif dans le top 1. Voilà. Après, à côté de ça, j'ai le 35 mm F14. Donc du coup, le 35 mm F14, j'ai du mal à le départager avec le 27 mm F28. Du coup, c'est pour ça que cette vidéo s'appelle euh, Mes 3,5 objectifs photo préférés. Donc, parce que j'hésite entre les deux. Et je trouve que les deux sont plus ou moins, enfin, assez proches en focale déjà. Donc, j'ai du mal à les départager parce que... Un jour j'aime bien me balader avec le 27 mm F28 et un jour j'aime bien me balader avec le 35 mm F14. Pourquoi Parce que le 27 mm, bon déjà il est plus léger, euh, il est deux fois moins lourd que le 35 mm, même si le 35 mm n'est pas si lourd que ça. Mais il me permet d'être plus discret parce qu'il est plus petit et il est un peu passe partout en fait. Donc du coup facile à sortir, facile à, à photographier avec sans forcément attirer l'attention euh, sur soi. Le 35 mm il est bien. Il a une ouverture f1.4, donc pour des situations où il, où il manquera un peu de lumière, et franchement, c'est le top du top. Pour jouer avec la profondeur de champ aussi, également, si je veux plus de flou d'arrière-plan, le f1.4 sera franchement intéressant, comparé au f2.8. Bon, voilà, après, il faut faire des choix hein, par, rapport avec, par rapport à ce qu'on veut. Mais sinon, le 35 mm et le 27 mm, je m'en sers pour quoi Je m'en sers, euh, sers pour faire de la photographie de rue. Voilà, si j'ai envie de faire de la photographie de rue, le 35mm ou le 27 permet d'être plus discret comparé au 10-24, au 10-24 qui est un peu plus euh, encombrant, un peu plus lourd. Donc, du coup, j'aime bien avoir des objectifs qui soient un peu plus discrets. Ça me permet aussi de faire des portraits. Donc, si j'ai envie de faire des portraits dans, dans son contexte, par exemple, j'ai envie de prendre, je ne sais pas, je vais dire un exemple, le boulanger. Euh, le boulanger, j'ai envie de le prendre dans sa boulangerie. J'ai envie de montrer qu'on est dans la boulangerie. Alors, dans ce cas-là, je vais prendre... Euh, le 35 mm ou le 27 mm. C'est pourquoi j'hésite avec ces deux objectifs. Voilà. Après, euh, je dis le boulanger, ça peut être le coiffeur, n'importe qui. Hein, si j'ai envie de faire un portrait d'une personne dans son contexte, dans son métier, euh, ça va être les objectifs qui vont, euh, qui vont... Enfin, pour moi, qui va être, qui va être quand même intéressant. Donc voilà, après, avec ces objectifs, euh, le 35 mm correspond à 50 mm, donc euh, en focale correspondant au plein format. Le 27 mm correspond à environ 40 mm pour la focale plein format. Le 50 mm, c'est la vision, ce qui, ce qui rapproche le plus de la vision humaine. Donc, comme, comme on voit, en fait, comme, comme je vous vois, comme vous me voyez, euh, ça correspond à une focale de 50 mm. Donc voilà pourquoi c'est assez intéressant. C'est aussi intéressant... Enfin, euh, on peut photographier l'architecture aussi avec, on peut photographier tout ce qu'on veut avec. C'est un objectif qui est quand même assez polyvalent puisqu'il se rapproche de la vision humaine. Et c'est un objectif qui ne va pas déformer, en fait, tout simplement. Après, il faudra faire attention quand même euh, au plan de cadrage. Mais c'est vrai que sera, ça sera un objectif qui déformera le moins, en fait simplement au-delà de euh, 50 mm donc voilà mais là comme on est sur un 35 mm équivalent en cadrage 50 mm il peut avoir une légère différence quand même donc euh, voilà après à côté de ça le 56 mm f12 donc euh, j'affectionne beaucoup j'aime bien parce que j'étais chez canon quand j'étais chez Canon en fait j'avais le 85 mm f18 que j'aimais beaucoup en passant chez Fujifilm je me suis dit bah tiens il me faut l'équivalent en focal donc euh, voilà pourquoi j'ai choisi euh, cet objectif juste une petite parenthèse je lui ai mis un petit pare-soleil carré donc du coup qui est intéressant parce que, enfin intéressant au niveau esthétique donc euh, déjà pour protéger aussi euh, l'objectif mais aussi pour lui donner un look avec un format carré je trouve ça vach vachement euh, joli en fait tout simplement avec le petit pare-soleil qui va bien du coup euh, cet objectif là hop, du coup cet objectif là euh, il me permet de faire des portraits, des portraits séries. Euh, si je veux faire un portrait serré d'une personne, donc euh, en m'intéressant sur, sur son visage, ou alors en, en m'éloignant, en essayant des plans américains, etc. En fait, cet objectif, il va être intéressant, euh, parce que c'est un objectif à portrait. Après, on n'est pas obligé de faire du portrait aussi avec. Hein. On peut faire des plans rapprochés sur de l'architecture, sur des plans spécifiques. On fait ce qu'on veut, hein. mais c'est plus conseillé au niveau du portrait, parce que cet objectif a une grande ouverture à f1.2, donc il permet d'avoir des bouquets donc juste magnifique. faut pas oublier qu'il est monté sur capteur aps donc du coup il y aura moins de profondeur de champ que sur capteur plein format, mais franchement c'est magnifique. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour mes trois objectifs photo préférés, enfin quatre plutôt, voilà pourquoi j'avais du mal à départager entre le 35 et le 27 mm. Après, je ne sais pas, peut-être que je finirai par utiliser que le 35 mm, ou peut-être que le 27 mm, je ne sais pas. Je ne suis pas fermé non plus, mais c'est vrai que j'hésite avec les deux. Des fois, je sors avec un parce qu'il est plus petit, plus discret. L'autre voilà, est plus ouvert, il me permet plus de flou d'arrière-plan. Donc voilà, Donc après, moi, je m'adapte en fonction des situations. Voilà ce que je voulais vous dire pour euh, mes objectifs photo préférés il y a aussi le 90mm f1.2 qui m'intéresse beaucoup chez Fujifilm, donc euh, là je ne l'ai pas encore donc euh, on verra prochainement voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu ça encourage pour la suite euh, sinon à côté de ça je vous invite à visiter le blog vous allez trouver des informations euh, sur la photo des conseils avec des astuces des tests matériels euh, voilà tout ce que je vous conseille ensuite euh, je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube donc euh, si vous voulez recevoir des notifications cliquez sur la cloche vous allez recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos à venir euh, sinon je pense avoir tout dit et puis ben, je vous dis à bientôt